C'est Mizan Naban, journaliste pour Al-Watan, je suis aussi activiste politique. Euh, alors je vous parle aujourd'hui de la question de l'exploitation euh, du gaz et du pétrole. Comme vous savez, l'Algérie est l'un des plus grands pays pétrolières, euh, pétroliers pétroliers. Euh, les gisements pétroliers et gaziers se trouvent dans des régions désertes. Donc euh, la raison pour laquelle la population algérienne ne connaît pas réellement euh, l'impact euh, de, de ces gisements sur la nature. Pour ne prendre que deux trois exemples, en décembre 2016, donc l'année passée, il y a eu effondrement des parois d'un gisement dans le sud-ouest, dans le sud-ouest de l'Algérie, qui a emporté un travailleur. Il y a eu une grève, mais comme vous savez, le capitalisme et les mêmes sont très, sont très, sont très forts. Ils ont non seulement étouffé l'affaire, mais ils ont aussi étouffé, le, étouffé la protestation. On, Mi-2016, mi-2015 euh, il y a eu aussi l'explosion d'un gisement euh, à Hassim Saud. Trois personnes sont mortes. Enfin, L'impact de, de, de l'explosion euh, s'est étendu jusqu'à 1 kilomètre euh, sur un rayon de 1 km carré. donc c'est quelque chose de, de, de, de grandiose. Et malheureusement, tout ça, c'est la nature, c'est les nappes phréatiques qui sont touchées. Euh, qui dit natriatique nous rappelle aussi la question du gaz du ciste fin 2015, début 2016 euh, l'Algérie voulait exploiter le gaz du ciste donc des, des, les étudiants et les universitaires de cette région euh, qui ont, euh, qui ont euh, donc, occupé l'espace public qui ont animé des, des conférences publiques pour expliquer à la population l'impact du gaz du ciste, euh, l'impact que peut avoir le gaz du site dans leur région. La population s'est soulevée trois mois, trois mois successifs où toute la, la population de Ain Salah euh, ont, euh, a occupé la place publique, a organisé des manifestations. Il y avait une répression terrible la propagande du pouvoir, mais n'ont pas réussi devant la détermination des sujets. Nous ne voulons pas que le gaz du ciste pollue nos meufs créatifs, pollue nos, nos eaux. Euh, nous sommes abandonnés par le pouvoir algérien, notamment sur la question économique et nous ne voulons pas voir nos, nos, nos enfants mourir. Mais ils ont réussi quand même à stopper ce projet, non seulement à le stopper, mais aussi à l'arrêter carrément, définitivement, le pouvoir à déclarer, euh, notamment à travers son premier ministre Abdelmalek Senel, impossible de, pour l'État de, de, de l'exploiter dans ces régions. Et non seulement le peuple algérien a pris conscience donc, de la question des gaz du cyst, mais ce qui nous reste... C'est peut-être la question des, la question du pétrole et du gaz qui constitue un danger pour la nature. Peut-être la solution serait dans les énergies renouvelables, mais le pouvoir algérien n'a pas à tête à ça. Beaucoup de gens se luttent, luttent pour, pour les énergies renouvelables en Algérie. Et voilà, je vous salue. À une prochaine peut-être.